Vous aurez besoin d'une pince, des rouleaux chauffants, élastiques, babépines, spray net et un beigne. Étape 1. Frisez vos cheveux avec les rouleaux chauffants pour 20 minutes. Étape 2. Attachez tout ce qui se trouve au-dessus des oreilles, puis faites une queue de cheval avec la partie du bas. Étape 3. Passez le beigne autour de la queue de cheval et commencez à enrouler les cheveux autour du beigne. Étape 4. Crêpez les cheveux du haut et attachez-les en queue de cheval au-dessus du beigne. Étape 5. Faites un trou au-dessus de la queue de cheval et passez la couette à travers. Étape 6. Enroulez la queue de cheval vers l'intérieur et sécurisez avec des babes épines. N'oubliez pas de cliquer ici pour voir plus de vidéos!